Quand même des grosses surprises, les gars. C'est vrai que Jordan tout même lui, il est surpris. Même lui, il a appelé Deschamps, t'es sûr il a pas... Tu t'es pas trompé, Didier Dédé voilà. Non, non, c'est bien toi, incroyable. C'est plus Jordan Veretout, j'aurais tout vu. C'est un truc de fou. Après, les gars, j'espère que Deschamps, il va pas faire de Veretout son nouveau Adil Rami. Voilà, le mec qui est là, il est DJ, il masse le fessier des joueurs. C'est lui qui, qui, qui ramène les gourdes. Non, Deschamps, Veretout, tu le prends, c'est pour le faire jouer. Sinon, tu le prends pas. Voilà. Après les gars, vous voulez faire quoi Au milieu de terrain, il n'y a plus personne. Kanté, Pogba, tous disparus, les gars. T'as Adrien Rabio. Rabio, il joue attaquant la Juventus. Il est perdu, il ne sait même plus quel poste il joue. Voilà, c'est dur. C'est dur les gars aussi. Il faut composer avec ce qu'on a. Ce que je veux faire. C'est le passé composé même. Il faut oublier l'équipe d'avant, les gars. faut passer à autre chose. Acceptez-le. Il n'y a plus Kanté, il n'y a plus Pogba. Je sais que ça fait mal, les gars, mais il faut l'accepter. Allez, on passe de Kanté à Verretou. Tout du niveau de Jordan Verretou. Je vous conseille d'aller voir une compile de son match face à Lyon. Allez voir, les gars, ce qu'il a fait face à Lyon. Voilà, un match référence. Même potentiel que Kevin De Bruyne. Le même, les gars. Le nouveau Kevin De Bruyne. À la différence, c'est que Kevin De Bruyne, quand il devient rouge, il est, il est fort. tout quand il devient rouge, il est nul. C'est le seul problème, la seule différence. Mais voilà, il a fait un match face à Lyon, les gars. Et c'est niveau Modric, grande classe, les gars. Au-dessus au -dessus de tous les milieux que vous connaissez en équipe de France. Donc, je vous dis, les gars. Comme on dit, euh, n'enterre rien du tout avant d'avoir vu jouer Jordan Verretou. N'enterre pas le toutou avant d'avoir vu Jordan Verretou euh, ouais, qui, qui va tout faire sur le terrain. Je vous dis, les gars. Même moi, j'étais sceptique au début. Il est nul. Voilà, c'est une arnaque. C'est le nouveau Cuisance. Non, non les gars. Même potentiel que De Bruyne. Enfin, Jonathan close, les gars, il était chez lui, devant sa télé, avec sa famille, sa petite amie, les journalistes, et il est pas sur la liste. Il Y a rien de pire. Tu ramènes les journalistes et t'es pas sur la liste. Voilà que c'est dégueulasse qu'ils ont fait. Voilà. C'est comme si tu vas avec tes parents, regarder la liste du résultat du bac. Et t'as pas le bac. Voilà. <rire> Imagine l'ambiance dans la voiture au retour avec tes parents. Voilà, les gars. Si t'es pas sûr d'avoir le bac, n'y va pas avec tes parents voir les résultats. Sérieux. Moi, bon, ça me fait de la peine pour Jonathan Closs. Ça me rappelle quand j'étais petit. On partait à 3, à quatre, à pied, pour voir les convocations. Vous vous rappelez les convocations? Pour savoir si on joue le, le week-end en district, les gars. On allait voir les convocations. Et toujours sur trois amis, il y en avait un qui était en équipe 2 où il pas convoqué. Hey, le retour, il était compliqué, les gars. Le retour, on le rassurait. Ouais, c'est pas grave. L'entraîneur, il t'aime pas. T'es un génie, t'inquiète Au week-end prochain, tu vas être convoqué. Jamais, les gars. Oh là. Ah, c'est dur. Oh là que c'est dur. Jonathan Closs, oh la prochaine... Non, il a 30 ans, c'est fini, il a 48 ans, mec oh là, là, je suis choqué à aller voir les propos de Benoît Père oh Et tout ça, sur l'étendard du drapeau français C'est ça qui représente le tennis français C'est ça, un mec qui insulte des mères, un mec qui a des propos homophobes, misogynes, qui insulte tout le monde, alors qu'il devrait s'insulter lui-même tellement il est nul Le McEnroe de Wish, voilà oh Le McEnroe de Wish McEnroe, il avait des coups de gueule, mais il gagnait au moins Lui, il fait que perdre, il est nul, Benoît Père Rien qu'il perd deux poids, deux mesures, la vie de ma mère Oh Anelka, euh, les médias, ils avaient mis son insulte en grand. La une de la presse, c'était l'insulte d'Anelka et on n'avait aucune preuve. Là, c'est filmé en direct, les gars. Vous voyez, Samir Nasri, Samir Nasri dans le foot, il avait juste fait ça. Avec son droit, il avait fait ça les gars, chute Oh, il a eu une avalanche de critiques derrière, Oula voilà Ah, c'est un truc de fou Il doit être sanctionné, il doit plus jamais représenter le tennis français Réveillez-vous s'il vous plaît Les médias, il y en a marre de votre deux poids, deux mesures Il y en a marre